Nous allons reprendre notre, notre sujet essentiel qui est le calendrier de Dieu et son agenda. Ensemble, nous avons vu que Dieu a inscrit dans le ciel au quatrième jour ce calendrier et aussi cet agenda. Nous l'avons vu succinctement, nous allons continuer de l'étudier ensemble. Nous voyons que Dieu place dans le ciel qu'il a créé, qu'il appelle firmament. Il place les lumineurs et il est dit que ces lumineurs sont posés là, sont placés là pour signe et le mot signe, nous avons vu qu'en hébreu il veut dire rendez-vous. Nous avons vu que la lune est appelée à présider la nuit et... La pleine lune est donc le ce jour 4 de la création, la pleine lune est là, installée. Elle se lève à l'est quand euh, normalement le soleil se couche à l'ouest et toute la nuit elle va décrire la voûte céleste et se coucher à l'aurore. Nous voyons que c'est le quinzième jour d'une lunaison normale, puisque la lune tourne autour de la terre, sa révolution est de à peu près 28 jours et un petit peu plus. Donc cette nuit de pleine lune euh, et en même temps, nous le voyons dans les livres de Moïse, plus loin dans notre lecture en exode, nous voyons que ce jour de pleine lune démarre la fête des pains sans levain qui va durer sept jours et au bout des sept jours il y aura une sainte convocation ce qui veut dire un jour chômé vous savez que Shabbat veut dire en fait jour non travaillé et souvent on, on a des difficultés à comprendre parce que nous mettons derrière le mot Shabbat le, le, la date du samedi alors que cela ne signifie pas samedi, ça veut dire repos ça veut dire jour chômé donc les fêtes de l'éternel dans les fêtes de l'éternel il y avait des jours qui étaient chômés et que l'on appelait Shabbat en quelque sorte le quatrième jour de la création commence par le temps de la fête des pains sans levain, dont on va parler Paul dans ses épîtres, disant que nous célébrons la fête parce que le signe qui était annoncé, le symbole de l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, maintenant est accompli. Dans l'histoire, les fêtes, la, la célébration de Pâques qui précède la fête des pains sans levain, la célébration de la Pâque est accompli, il a été annoncé jusqu'à la venue de Christ et depuis que Christ est venu a accompli son œuvre à la croix est mort et ressuscité et bien le signe étant accompli nous n'avons plus à le à le célébrer et à le ratifier. Nous avons vu que euh, le jour de Pâques était aussi le jour de célébration euh, concernant les premiers-nés à cause des, des plaies de l'Égypte, vous vous souvenez que le peuple d'Israël étant esclave, va sort, esclave en Égypte, va sortir de l'Égypte après avoir sacrifié l'anneau pascal pendant cette nuit mémorable où Dieu va passer et va faire mourir tous les premiers-nés de l'Égypte et c'est ce que l'on appelle la dixième plaie. Tous les premiers-nés de l'Égypte mouraient depuis l'homme jusqu'aux bêtes, de l'homme riche jusqu'aux serviteurs, mais les Égyptiens étaient protégés par le sang de l'agneau qui était mis sur la porte. Tout cela ce sont des types et des ombres dont nous reparlerons d'ailleurs beaucoup plus en détail lorsque nous étudierons chaque célébration et chaque fête de l'éternel. Nous avons vu aussi qu'il était possible de, de découvrir quel était le début de l'année euh, puisque déjà nous connaissons le 15 quinzième jour du premier mois, donc euh, par déduction nous pouvons retrouver le premier jour de l'année et le premier jour du mois qui est toujours une nouvelle lune. Le calendrier solaire est un petit peu différent du calendrier lunaire, il y a un décalage de jours. et Dieu a fixé, il le dit dans la Genèse au jour 4, il a non seulement donné ses luminaires pour signe, mais aussi pour marquer les saisons et c'est bien euh, la saison qui va être marquée par les débuts de l'année. Lorsque l'équinoxe a lieu, cela veut dire que le jour et la nuit sont équivalentes. Ça veut dire que euh, le soleil, en quelque sorte, ou plutôt la terre, puisque c'est la terre qui tourne autour du soleil, arrive à mi-parcours de l'année. L'équinoxe de printemps étant, euh, celle que nous appelons équinoxe de printemps, étant le début de l'année appelée saison été. Dans la Bible, il n'y a que deux saisons. Et l'équinoxe euh, de, de septembre, de l'automne, est l'entrée dans l'hiver, la deuxième saison. Mais chaque saison euh, culmine en quelque sorte au solstice, qui veut dire la moitié de la saison. Dans la Bible, nous ne trouvons donc deux saisons. Euh, la saison d'été la saison d'hiver et c'est bien le soleil qui va indiquer euh, le moment de ces saisons. comme un homme, et je t'interrogerai, et tu m'assureras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui, lui, a établi sa mesure, si tu le sais Ou qui a étendu le cordeau sur elle Sur quoi ses bases sont-elles assises, et qui a placé sa pierre angulaire quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie Qui a refermé la mer dans des portes, quand elle rompit les bornes et sortit de la matrice Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses longes, quand je lui découpais ses limites et lui barrais des barres et lui mis des barres et des portes Et que je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin, et ici arrête, s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu de ta vie commandé au matin As-tu montré à l'aube du jour sa place pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants soient en soient secoués Elle se change comme l'argile d'un seau et toutes choses se présentent parées comme d'un vêtement et leur lumière est ôté au méchant et le bras levé et cassé. as tu allé aux sources de la mer T'es-tu promené dans les profondeurs de l'habit Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi Et as-tu vu les, ombres de les portes de l'ombre de la mort Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre Dis-le, si tu connais tout cela. Où est le chemin vers le séjour de la lumière Et les ténèbres, où est leur place, pour que tu les prennes à leurs limites et que tu connaisses les sentiers de leur maison ben, Tu le sais, car tu étais né alors, et le nombre de tes jours est grand. Et tu allé au trésor de la neige As-tu vu les trésors de la grêle que j'ai mis en réserve pour le temps de la détresse, pour le jour du combat et de la guerre Par quel chemin se distribue le vent, la lumière et le vent d'Orient se répand-il sur la terre Qui a découpé des canaux au torrent de pluie et un chemin à l'éclair des tonnerres pour faire Pleuvoir sur une terre où il n'y a personne, sur le désert où il n'y a pas d'homme, pour rassasier les lieux désolés et déserts pour faire germer les pousses de l'herbe La pluie a-t-elle un père Ou qui engendre les gouttes de la rosée Du sein de qui sort la glace Et le frimas des cieux qui l'enfante Devenu Pierre, les eaux se cachent et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu serrer les liens des Pléiades, ou déclatacher les cordes d'Orion Fais-tu sortir les signes du zodiaque en leur saison, et mènes-tu la grande ours avec ses filles Connais-tu les lois des cieux, et établis-tu leur empire sur la terre Peux-tu élever ta voix vers les nuages en sorte que des torrents d'eau te couvrent As-tu lancé la foudre, en sorte qu'elle soit allée et t'es dit me voici, qui a mis la sagesse dans les reins et qui donna l'intelligence à l'esprit Qui a compté les nuages dans sa sagesse et qui verse les outres des cieux quand la poussière coule comme du métal en fusion et que des mottes se soudent entre elles. L'Éternel répondit et dit à Job « Celui qui conteste avec le Tout-Puissant l'instruira-t-il Celui qui reprend Dieu <rire> qu'il réponde à cela. » Et Job répondit à l'éternel et dit, voici, je suis une créature de rien, que te répliquerai-je Je mettrai ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois et je ne toucherai rien. La sagesse ne crie-t-elle pas Et l'intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix Au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour, Elle se tient debout. À côté des portes, à l'entrée de la ville, Là où on passe pour entrer, elle crie « À vous, hommes je crie !» et ma voix s'adresse au Fils des Hommes. Vous, simples, comprenez la prudence, et vous, sots, comprenez ce qu'est le sens. Écoutez, car je dirai des choses excellentes, et l'ouverture de mes lèvres prononcera des choses droites, car mon palais méditera la vérité, et la méchanceté sera une abomination pour mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont la justice. Il n'y a rien en elles de pervers ni de tortueux. Elles sont toutes claires pour celui qui a de l'intelligence et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction et non pas de l'argent. Et la connaissance plutôt que l'orphin choisi, Car la sagesse est meilleure que les rubis. Et rien de ce qui fait nos délices ne l'égale. Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence. Je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur et la voie d'iniquité et la bouche perverse. À moi le conseil et le savoir-faire, je suis l'intelligence, à moi la force. Par moi les rois règnent, et les princes statuent la justice. Par moi les chefs dominent, et les nobles, tous les justes de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Mon fruit est meilleur que leur faim, même que leur pur, et mon revenu meilleur que l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de juste jugement, pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment, et pour que je remplisse leurs trésors. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voix avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité, je fus établi, Dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfantée. Quand il n'y avait pas de source pleine d'eau. Avant que les montagnes fussent établies sur leur base, avant les collines, j'ai été enfantée lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées d'en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer afin que ses eaux n'outrepassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais là, alors à côté de lui, son nourrisson, j'étais son hélice tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Maintenant, donc, fils, écoutez-moi. Bienheureux ceux qui gardent mes voix. Écoutez l'instruction, et soyez sages, et ne la rejetez point. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées, car celui qui m'a trouvé, a trouvé la vie et acquiert faveur de la part de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.